J'ai décidé d'ouvrir la cantine aux anciennes du village, bon, euh, tout simplement voilà, parce que j'ai senti qu'ils étaient intéressés et, et que nous aussi on était intéressés de faire ce lien entre les enfants et les personnes âgées. L'école, déjà, bon, c'est particulier, habite dans le château, dans le château du village, dans l'école publique. Donc il y avait la cantine qui était dans le château, mais bon, il y a eu beaucoup d'effectifs, d'élèves. Il y avait un, un emplacement juste à côté de la mairie, donc voilà, on, a, on, a, on a proposé de la faire à côté de la mairie. Et donc lors de la construction de cette cantine, là, bon, sûr, il y avait des grilles, il y avait des grilles, les travaux étaient en cours. Et il y avait des personnes âgées, bon bien sûr du village, qui ça a fait la curiosité, des personnes âgées, « Regardez, cette cantine, elle va être bien, est-ce qu'ils est qu vont, ils vont, ils vont imaginer mieux que ce que c'était avant ?» Et ainsi de suite. Oh, je dit, ces gens-là, écoutez, ils sont vraiment intéressés par la cantine, mais je dit comme ça, bon, sur, sur, sur le ton de la boutade, mais ça vous intéresserait, manger à la cantine ah, Ils ont été pourquoi pas Une fois que je leur ai dit, écoutez... Je, quand j'ai je pris au défi d'écouter, je vais voir ce que, bon, j'aime pas trop m'aventurer, d'être affirmatif à 100% tant que les choses ne sont pas faites. Écoutez, je vais voir si c'est possible, et si je vous garantis que si c'est possible, si on trouve le moyen possible, on pourrait manger à la cantine. Mais à partir de là, ils se sont dit le mot. Mmh. Alors, ça n'a pas été plus loin que ça, et, et ils attendaient impatiemment devant la fin. Parce que euh, la porte, que, disons, que la délibération soit passée, revenir à la préfecture, qu'elle soit validée, et qu'à partir de là, donc, on puisse légalement les faire rentrer dans la cantine. Vous le savez, les personnes âgées, en principe, bon, c'est un des plaisirs qui leur reste, et bon, ils aiment bien manger en général et ils se mettent à, sur les bancs devant la place, là, si vous avez vu tout à l'heure là, et ils attendent. Et les gosses sortent du château en face, hein, comme ça. Et ils sont toujours bon, euh, toujours pressés, donc ils, sont, ils attendent pour aller manger. Et les enfants passent en rang pour rentrer à la cantine. et bon, et Tous les enfants leur disent bonjour, un tel, un tel, ils, font, ils font un coucou, un truc comme ça. C'est tout simple comme un bonjour, comme on dit, voilà. Il y a les, ce sont des tables de cinq, et bien, des fois, bon il y a deux ou trois personnes âgées, et deux, deux, deux, deux ou trois enfants qui veulent manger à côté, parce que bon, parce que je vous dis, bon, il faudrait presque, je dirais, la queue pour aller manger. Ils pourraient prendre un ticket, là, et enfin, euh, attendre son tour pour manger avec les personnes âgées. Ah, les enfants, oui, quand il y a une place disponible, on nous en donne deux ou trois. C'est là qu'on connaît leurs histoires, <rire> qui nous racontent leurs petites histoires. C'est fantastique, on ne peut pas s'imaginer disons, ce que peuvent se raconter enfin, bon, euh, les personnes âgées et les enfants. Mais c est, c est, ils sont tellement très près l'un de l'autre, finalement, euh, c est, c est, ils s'accordent et on dirait qu'ils sont presque des copains. Je veux dire. <rire> ah, mais Quand je dis ça, ce pas des blagues. Mais bien sûr, les enfants s'approchent des personnes âgées. Puis ils aiment savoir des choses. Voilà. Les enfants, ils sont très curieux. Et il faut leur expliquer. Hein. Pas toujours. On ne peut pas toujours dire ce qu'on se passe. Mais enfin, quand on peut, on le leur dit. Maintenant, bon, les enfants, ils ont un peu plus de liberté. Ils nous font rire. Ça, ça nous égaye. Voilà. Parce qu'ils en sortent des fois qui sont bonnes. Les freins, c'était surtout pour percer, pas dire en secret, mais pour, pour arriver à, à trouver des critères qui soient ju fin, juridiquement bon, valables, de la sorte bon, que, que ça puisse se faire légalement. Je me suis renseigné, il ne fallait pas faire concurrence au portage de repas qui est dans le cadre de la communauté des communes. Il ne fallait pas faire concurrence au restaurateur du coin. Donc, à partir de là, j'ai hum, regardé donc, pour voir coûtait des, enfin, combien coûtait le prix, combien coûtait le repas, enfin, tout compris, fonctionnement, enfin, euh, produit et tout. Donc, euh, et une part d'investissement, bon ça revenait à peu près à 6 euros. Donc, on a proposé au conseil municipal, disons, bien sûr, il fallait une limite d'âge, donc euh, à partir de 75 ans, euh, pas plus de 12 à 6 euros le repas et prévenir, bon on l'a dit une semaine avant, mais fois ce n'est que quelques jours. Donc avec ces critères-là, on a pris une délibération qui est partie à la préfecture, qui a été validée, et depuis, donc, on court comme ça, ça fait que les personnes âgées donc ont le droit, bon, dans le cadre de ce que je viens de vous dire, de venir manger, et donc il s'est formé un groupe, bon, qui pratiquement pas tous les jours, mais presque tous les jours, viennent manger. Mardi et jeudi, c'est nos habitudes, on vient à la cantine, voilà. Quand il n'y a pas la cantine, nous nous rendons dans un petit restaurant pour être ensemble, voilà. Et aussi ce que j'avais peur, c'est que bon, euh, les enfants ça fait du bruit, et on les dit mais vous allez avoir du bruit tout ça, mais le contraire, on a du bruit, c'est de la vie, on est content, parce que la plupart, ce sont des personnes, soit en couple, ce se âgé ou soit qui sont seuls. et ça leur permet, disons, euh, de prendre de garde goût à la vie en quelque sorte et de, de voir la vie avec eux et communiquer. Nous avons hâte que ça reprenne, oui, parce qu'on est content d'entendre bien les gosses. Déjà, ça nous sort de notre solitude. Et puis après, on se rencontre et on discute, on nous laisse discuter jusqu'à vers 3 heures. Et voilà, la solitude pèse moins. Dans un mois, là, nous allons fêter l'anniversaire avec. Euh, les amis du village, nous nous vous et ben voilà. Ça, ça nous a rapprochés beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a eu un afflux de population, de jeunes populations, dont beaucoup d'enfants et de couples qui venaient de l'extérieur, c'est un bien grand mot, ça, on ne va pas dire que c'était étranger. Ces gens aussi ont trouvé ça sympathique. Et euh, je veux dire par là que bon, les personnes âgées, donc, qui sont des personnes âgées la plupart du temps, qui sont des anciens d'ici, bon, ne connaissent pas forcément toutes les nouvelles populations. Et par ce biais-là, je veux dire, même les enfants parlent aux parents. « Tu je vu Papi, ma, papi Villette ?» voilà, Alors il y avait mamie, j'en ai une petite... Mais, mais qui est décédé c'est vrai que ça les a calé ils sont rentrés ça, ils ont demandé aussi qu'elle était partie bon, qu'elle n'était plus là donc ça fait partie aussi de la vie donc voilà tout ça c'est et pour dire que bon les personnes les nouvelles personnes qui habitent euh, sur la commune bon euh, les parents euh, sont au courant et sont bon euh, la plupart du temps, sauf exceptionnels, ils sont, sont, sont, sont très contents disons, de voir leurs enfants qui puissent communiquer avec les personnes âgées. Alors qu'eux, ils n'ont pas, disons, de parents directement ici, puis ils sont ailleurs ou ça, qu'ils n'ont pas l'occasion de voir. Et c'est un peu aussi donc, leur papi, leur mamie, ces enfants-là. Des petits voisins qu'on euh, voit s'amuser, mais que si on n'était pas à la cantine, ils ne nous approcheraient pas. Ça fait, comment dirais-je, un rapprochement de génération. Et peut-être que des fois même, ça fait un rapprochement avec les padanes. Voilà, tout est là. En général, les, les élus, les maires des petites communes, bon, sont là pour, en euh, premier lieu, bon, pour donner d'eux-mêmes, rendre service et, et voir les résultats qu'ils peuvent faire eh, bon, en matière euh, humaine. Parce que, bon, après, en bon, matière concrète, on peut faire un édifice, c'est clair. Bon, on dit ça sera titré un tel qu'il a fait, ainsi de suite. Mais bon, ça, ce sont des choses immatérielles, je dirais. On sait que, bon, euh, ça fait plaisir. Disons. -être, euh, être, on est content, euh, enfin je suis content de, de voir les gens contents, c'est peut-être bon une bête comme raisonnement, mais c'est encore une fois simple, mais voilà, Bon, moi c'est une satisfaction de montrer que les choses qu'on a fait, qu'on qu fait servent et qu'elles sont utiles, des, des choses de, de, de la vie de tous les jours bon, euh, auxquelles disons, tout le monde peut bénéficier sans, sans, sans que ce soit bon, euh, vraiment compliqué bon, euh, et sans aucune autre ambition que de se faire plaisir et effectivement si ça peut faire école, bon, la peur c'est que ça existe et ça a le mérite d'exister. La cantine il a fallu là parce que ça réunit le village. Si nous n'avions pas eu la cantine, que l'école soit allée ailleurs moi j'ai répondu à une personne, vous amenez un bullet, vous détruisez le village. Il n'y a plus de village. Il n'y a plus de vie.